Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment utiliser des assertions euh, avec le langage Python. Alors, commencer par regarder qu'est-ce que c'est qu'une assertion, comment ça fonctionne, et puis après on va regarder des exemples d'utilisation. Alors, une assertion, donc ça fonctionne en Python avec le, le mot-clé euh, assert, et euh, ça va nous permettre de euh, vérifier une expression. Donc, vérifier une expression, c'est savoir si elle est vraie ou fausse. Par exemple, dans notre exemple, hein, on, on a ici une, une, une variable qui s'appelle note qui va contenir une valeur si cette valeur euh, par exemple euh, c'est 15 et donc que la note est bien inférieure à 20 l'expression va être vraie quand l'expression est vraie euh, le programme il continue son exécution comme si de, de rien n'était comme si cette euh, instruction euh, n'existait pas c'est vrai, on passe alors par contre si dans note on donne une valeur qui est fausse par exemple euh, 25 est-ce que 25 est inférieur ou égal à 20 Ça, ça devient faux. Donc notre expression qu'on cherche à vérifier, elle est fausse. Dans ce cas-là, euh, le programme, il va s'arrêter euh, définitivement. Donc, euh, donc voilà. Alors, on va maintenant regarder un programme avec euh, Python. Donc, on va se donner euh, un petit exemple. Donc, on va continuer sur l'exemple de la note. Hein. Donc, on va demander à un utilisateur une note. Euh, donc, on va convertir en nombre à virgule alors voilà on va demander la note quelle est ta note après on va afficher la note et puis après on va donner euh, voilà par exemple euh, si ta note elle est euh, supérieure ou égale à 10 donc on va dire que ça c'est trop cool donc c'est bravo et puis euh, sinon euh, bah, sinon on va dire que bah, c'est presque cela il voilà. faudra en faire encore un peu Mais, euh, donc on a un programme on va commencer par vérifier qu'il fonctionne bien donc là on nous demande de l'enregistrer je vais l'appeler au hasard note voilà donc mon programme fonctionne il me demande une note, par exemple je lui dis 15 bravo je refais fonctionner une deuxième fois euh, par exemple on dit bah, 8 et là on nous dit c'est presque cela alors après euh, ce qui peut nous arriver c'est que par exemple l'utilisateur euh, bah, quand on lui demande une note il met par exemple euh, 42. 42. Alors 42 ça veut dire quoi Par exemple ça peut être une note sur 100. Ouais, mais nous ce qui nous intéresse quand on dit euh, quand on a écrit euh, ici note supérieure ou égale à 10, c'est on en sous-entend que notre note elle, elle est comprise entre 0 et 20. Donc, euh, on va dire que ce programme, cette, euh, ce diagnostic, là, bravo, c'est presque parfait, on veut l'exécuter que lorsque la note elle est inférieure à 20. Alors, on va justement ajouter une assertion, et on va dire, ah, on, a, on fait une assertion, note inférieure ou égale à 20. Alors là, quand j'exécute maintenant mon programme, si je, note une, si je fournis une note qui est supérieure à 20, le programme va s'arrêter avec assertion error, Donc en nous disant, voilà, il y a une erreur avec l'assertion. Et ici, il nous explique quelle est l'assertion qui pose problème et quel est euh, le numéro de la ligne euh, euh, où, euh, où notre assertion a été euh, évaluée. Donc, c'est la ligne 3. Alors, on peut également, pour avoir euh, quelque chose d'encore plus euh, explicite, de plus clair, on peut rajouter un hein, message d'erreur. Donc, on met une virgule et là, on va mettre un texte, par exemple, euh, euh, la note doit être inférieure donc inférieure à 20 donc on réexécute hein, pour vérifier que tout est ok par exemple on va dire euh, 26 donc la note doit être inférieure à 26 on a bien notre assertion euh, qui est fausse et qui arrête définitivement le, le programme alors là il faut aussi vérifier bah oui, mais est-ce que notre programme fonctionne toujours bien par exemple si on donne 18 il nous dit bien bravo, et puis si on lui donne par exemple 8, il nous dit bien que c'est presque cela. Donc là on a un programme, on est sûr qu'arrivé à, à ce stade, notre note, elle est, euh, supérieure, euh, elle est inférieure, -moi, elle est inférieure euh, à 20. Alors là, euh, si vous voulez vous pouvez arrêter la, la, la vidéo, on peut faire un petit challenge, c'est dire euh, ok, mais là le programme il fonctionne bien, mais si je réponds par exemple moins 5, bah, il va me dire c'est presque cela, donc ça pose un problème donc là ce que vous pourriez faire c'est dire ajouter une insertion pour euh, être sûr que euh, la note elle est supérieure euh, ou égale à 0. ok, donc maintenant je vais vous donner euh, la solution donc on veut que la note a soit supérieure euh, à 0 à tout prix donc on va utiliser une seconde insertion on va écrire l'expression qui nous permet de vérifier que tout est ok donc c'est ma note, je veux qu'elle soit supérieure ou égale à 0. On va mettre un, un petit message d'erreur. Donc la note doit être supérieure à 0. Et donc là, on fait fonctionner ça. Si on rentre 4, ça nous fonctionne bien. Si on rentre moins 6, admettons, on a bien une, une erreur d'assertion. Donc en ligne 4, hein, cette première assertion est vraie, puisque ma note elle est inférieure à 20, et cette deuxième l'expression est fausse, donc l'assertion arrête le, le programme avec le message la note doit être inférieure à 20 pour la forme on fait une dernière euh, vérification par exemple euh, si on donne 19 ça marche et si on donne euh, 46 ça ne marche pas donc euh, arrivé à ce stade donc notre programme euh, remplit euh, complètement son son objectif alors euh, donc, en résumé donc, euh, une assertion donc, euh, ça permet de s'assurer qu'une expression est vraie et vérifiée par exemple note inférieure à 20 si l'expression est fausse ça arrête le programme, tout ce qui est en dessous comme instruction ne sera pas exécuté quand on a un arrêt de notre programme, euh, qu'on est en train d'utiliser, bah, c'est intéressant de lire le, le, le, le message d'erreur qui est associé à, à la session error parce que ça nous permet de comprendre. Et Je parle de message, donc si on veut voir un message explicite, il ne faut pas hésiter à le rajouter pour avoir un texte en français qui nous dit clairement euh, pourquoi euh, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc on a fait le tour. Et, euh, bah, sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention euh, et je vous dis à bientôt. Au revoir.